Nous avons gardé dans l'image, nous avons sur l'écran, mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien c'est chef gang Sorel. Et le chef gang Sorel qui se voit droite vite l'homme, et bien qui installé pour déchèpiller les gens qui ont des business sur la route de Fréa, et échange avons échangé entre lui-même et la police, et n'a dit que, à tout temps, nous avons pour la famille Sorel, et bien, nous sommes mortellement blessés, et la police qui est même sans pitié ces derniers temps, parce que, et sorel a vite l'homme et diverses autres encore yo mettez la vie moun impossible sur votre frère. Mais mesdames et Messieurs, Chef Gang Sorel, je vous dis à la que nous avons un repos avec monsieur parce que l'IPAP j'aime en faire ça encore. La police mette dormi dans yeux Chef Gang Sorel à jamais. Et dans le moment où on parlé là, c'est compresse qui sous-tête vite l'homme. Et c'est remède vite l'homme apprend parce que douleur arrête. L'on fait qu'on installe un chef Gang concernant une zone pour terroriser les gens. Et puis la police sans pitié retire la ville. Il n'y pas besoin de dire qu y quantité est bien mal que la police lui-même fait. Et chef gang vite l'homme, pourquoi on a parlé là, qui est Monsieur vraiment paniqué, parce que monsieur, pourquoi connaît si vous le faites en haut, si vous le faites en bas, et la police a privé sous chef gang sous elle. Ancien sénateur, pays d'Haïti, moi Jean-Charles, leader parti politique, et petit Dessaline, mais qui lui-même sorti dans le silence hier a con ou bien on t'a dit, on, on, on conseille de transition qui lui-même e, a là-dedans et yon paquet monde' c'est yon kal dirige pays ça parce que dans trois jours Ariel Henry, pour quitter pouvoir. En tout cas, et ancien sénateur et député, disons, Anel ancien député d'Elma, qui lui-même sorti dans le silence de ou même, et donc, sorti ça qui Moïse Jean-Charles Fela, selon ancien député, donc, qui sont complet que Moïse enchallah fait, lesquels passent les pieds sous, eh bien, lutte avec la bataille que peuple a mené et eh puis c'est comme ça Moïse paraît sous population. Hmm. En tout cas, nous pas l'inviter à entendre les détails dans ces députés qui ne même pas la bouche pour ne pas les poser. E, et bien tout, André Michel, ancien avocat peuple-là, eh bien, qui dit même tout, fait un tweet, va un petit. Restez connecté, n'a pas Bonjour mon frère, bonjour mon ami, je vous bienvenu. bienvenue mon frère. Merci. Et je souhaite que pour bon Dieu, je en pile protection. Merci frère. Je salue le commandant Fonti de le nous a eu. Il a eu. et a eu. Il commandant, commandant, Il a eu. Il a eu. Il a eu. Il a eu. Il a Il a a tête c'est que l'autre combat a besoin on peut prendre téléphone ou a n'importe qui n'est lié. Pas vous remonter par sensation. Parce bon, il un on approche. avant, fait tout à on les de que bien, ça pour Et contact encore avec député Abel et, et Anel et, et okay. yeah. Il .oh. a problème. Il pas Il Est-ce que téléphone a de Il a Il a tout de Il a Il a avant hier Il de Il Appel la Appelle le de la moi. Claire. le On a pris le avec député. en a avec député. On a pris le moi avec le député. On a pris le avec On a pris le avec le député. On On a avec avec qui On avec Hein? moins qu'il pour salvo, ok, pour respecter le Capala, toute la société là, bon bons malibés, je les connais, j'irai les monnés directement, même si j'ai abandonné tel bas Jacques passé, pas juste faire sensation, les montées d'ami quoi, blie, que c'est le désamis, le Capala, tout monde. ça, c'est moins qu'un bon conseil. Oui, mais qui sont les potes chez moi, dans ce salon? Mon frère, mon conseil, nous le Capala tout le monde, les bonnes informations, les monnés pour vérifier. Avant que je ne parle pas parce que vous ne parlez pas, vous ne vérifiez pas. Ça, c'est un conseil. Oui, mais vous dites son conseil. Mais il faut que vous venez clair sur base comme si qui s'est dit, qui réflexion de faire sur vous. Et avec. Mais pas moi même, mon frère. Pas longtemps, général, ou a faire que analyse de gaz de tout le monde qui a passé de tout le monde. Moi, bon conseil. D'accord. Yeah, bien. Ah, ok. Yeah. Yeah, beh, merci, merci, yeah, eh, yeah, hey, député. Ok. On a l'air. Parce que nous avons l'air, a avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air, nous Parce que ça, Moïse fait son déception qu'elle y pour nous. <laughs> yeah, well, pour qui raison yeah, bon son déception <laughs> Pour ça, Moïse vaut dans la bataille, dans le pays, oh... Moïse n'est pas fait pour entrer dans la logique de 5. capacité Moïse à gagner dans la bataille, dans le pays, il y a une autorité pour n'importe quelle position qui a été adoptée dans la bataille. Moïse, qui a été pour le automatiquement automatiquement, quand il y a une capacité pour le pays à imposer. Je dis, il n'y a pas de base qui a qui pour camper pour le Il n'y a pas de estime spéciale pour Moïse. Très bien. Si vous avez capacité ça capacité de pays. qui vous êtes gauche, qui vous êtes droite, qui vous dans le mi-temps, qui vous êtes dos, vous avez respect pour courage. Vous avez divergent, vous mais les Mais aujourd'hui, nous avons tout à fait pour vous faire chita qui fait que les qui a la capacité, qui ont l'amour, naturellement, ils vont a un bagage qui était cliptique et montana qui était fréquent 40 mètres pour 40 mounts, je mettait chita, je sortais une proposition. Ce n'est pas ça, pays. Je dis à Mme Mélism, quelle différence qui gagne entre la dot qu'elle fait et la dot Montana moi, fait Moi-même, c'est ça que je me dis à Nel Bélizia, moi je veux faire la différence. En dépit de des l'estime, des amis, relation relations qu'on a avec Moïse, là je fais bêtises, moi-même, tout ma campagne me dit qu'ils font bêtise Parce que pays a, bah, Moïse, trop bénéfice du doute. Nen kap goumen an den a, trois conseils pour être Moïse, ou Moïse pas de multiplier dimension pour le dit monsieur, pour l'amour que n'y pour moi. Tout pays a, on aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas l'agent, on n'aime argent monsieur, mais ça me voulu faire, comment nous pas l'accompagnement la dame? Si moi, il te fait, monsieur Jodian là, tout n'est que d'accord, mais côté te faut aller, mais ça n'a pas fait. Je te jure, nous ne pouvons pas mettre nous, nous faisons tout ce qui est possible dans le pays pour renforcer ça. Moïse décide pour le passer. Mais nous attendons que Moïse fasse un déplacement de Jean-Charles pour le partager. Même Jean-Jovenel Moïse, c'est autour de lui, rien qui ne se fait pas autour de pas Je dis, monsieur, ce n'est pas normal. Pour Moïse, il y a tout allié dans le pays. Pour Moïse, il y a tout partisan dans le pays. Pour Moïse, il y a une initiative. C'est l'aile pas devant la presse pour qu'on ait un objectif. Alors, vous pensez que je dis, nous pensez que l'alternative là, la TKF fait fait autour de nous, Moïse, je dis, pour le comme une proposition en plus, après toute bataille. M. c'est mieux, nous pas d'accord avec vous. Non, non, non, mais écoutez, début de Belizeur, on nous prend pour ça, c'est une proposition. Et c'est son droit, c'est son droit, comme il pour une proposition. Est-ce que c'est une bataille noire, moi. poumons. Des nous avons goûté pour que pas une proposition en plus, aucun monde ne vient avec elle. Yeah nous avons goûté, nous avons pour moi. Nous prenons courant là. L'homme te dit, nous avons fait une de Negazam. Nous avons pas pour que ça me fait une ça Nous disons, monsieur, si nous voulons unir pays, pour une notre décision prend en faveur pays, il faut nous parler à tous les Negazam qui ne pas des crimes de sang. Il yeah faut nous parler à tous les Negazam qui ne pas des crimes de droit commun. Yo. Et puis, font leader que vous aimez tout faut nous accepte même la divergence avec eux pour nous dire leader yo, monsieur mais ça y attendre de nous qui ça même l'opare mais et Lambert ou pare aimer et et et le blanc ou pare aimer et et et et e, e, negue bidjoari ça e, dans Montana mais aujourd'hui même le petit pion bidjo ou dit dans Montana même mm -hmm. font sacrifice Ils prennent des positions publiques nous grande obligation morale pour le pays pou, pour nous chiter avec mais je jodier monsieur si nous ait tout ça yo, n'a fond moi n'a goumen pour lui mais seul nèg nous pense qui t'est reté que t'a metté cap porter revendication peuple là comme si les maps du GPEP faut le dégager pour le sortir un bagage qui sortir en faveur peuple là pour que le peuple là pas continuer à vivre dans insécurité ça et même payo l'aime dit monsieur proposition Genève là vraiment venir avec le négazami et tout faut tenir compte de lui parce que c'est eux-mêmes qui dirigent aujourd'hui là. Mm -hmm. Nous parlons l'État fort qui a contre le cas Nous disons, l'ambassade canadienne dit que tout monte, e le monde qui dit envoyé monter, qui est-ce qui a souffert Et pas <laughs> pa pa de monde qui vit à Mali ou L'ambassade canadienne dit que nous avons avec Et parce que investissent, ils eux connaissent pas ça fait dans le monde entier. Nous avons pas de force vraiment divine pour imposer sauf les gens qui faire là, ils ne discutent pas. Je dis pour dire que l'espoir que nous avons gagné, c'est à travers Moïse, nous avons accouché ça. Pour lui-même, nous étions dans un cycle, mais ce qu'on a eu oui. Nous sommes un et Je ne parle pas de la carrière où on est. Non, non, dans Je ne pas bon, de... là pas bon, Je pas pas bon. pas pas bon. Je ne suis Je ne suis pas c'est un peu avec vous. dans le sens que moi Je oui mais Luka, maintenant, nous, maintenant la, nous, la question nous, nous, nous, nous, nous, pas ton proposition en plus et Moïse début d'année briseur. C'est droit pour faire une proposition quelle proposition sont Marie qui tout le monde la l'adore c'est sous coup écoutez non le faire de l'autre citoyen OK qui va en question politique je dis à qui une proposition sur la table. c'est mais c'est droit comme citoyen début d'année Maintenant, non, il lui revient, écoutez, il revient à vous autres comme leader politique. Nous, chaque qui avons une proposition, nous, chaque qui y a une question, hein. c'est mettre nous ensemble pour nous dire, écoutez, ne suis pas d'accord la proposition ça, ça va pas que le baiser, ça va bon. Et puis, pour finalement, nous entendons... Alors, nous, il semble que nous pas parler pour député Abel, Arnel Bélizer. sauf que nous trouvons... Par rapport à tout le temps, Moïse te fait pas de proposition pendant tout hein? le monde qui fait. Hein? Mm -hmm. Est-ce que l'Elta doit faire un bagage qui souille un bout de papier? Est-ce que l'Elta supposé venir à coup, yon pas l'autre? Est-ce que c'est pas pendant t'as observé? Hein? c'était qu'on se suicidait de faire avec tout le monde pour lui présenter la solution au lieu de venir avec une proposition en plus. Alors, c'est là, que le député blizzard, vous faites attention. Je suis un ministre de député blizzard. faire attention. Parce que le monde qui a une position dans la politique là, c'est qu'il nous voulait dire que c'est moi Jacques qui vient de la solution. c'est quand Dadou, je nous dis là, nous allons l'attendre à M. jean Jacques et que mon a déjà fait plus. Ça dit que c'est dit nous, on dit que c'est mon qui a une solution, et que c'est lui qui a la solution. Non J'ai dit fait font une proposition, tant que tout le monde fait une proposition. Maintenant, c'est comment on regarde, un de ça le faire et puis on un dans ça l'autre pour faire tout. Nous retirer ça pour nous tirer, mettre ça pour nous mettre, nous font plusieurs centres de travail, jusqu'à ce que nous entendons, nous bagage. mais le fait que j'ai dit comme leader de parti politique, libétez-moi sous ta plaque. Si nous gagnons 12 millions d'habitants, nous risquons de gagner 12 millions d'euros pour Allez-y, allez-y, allez-y. Je dois décider de rejoindre moi. Je ne vais pas je ne vais pas l'enblouer. À tout bon. pays, à tout pays, et l'homme doit attendre le pays, il ne faut pas faire de politique, non Clair. À tout monde qui bataille dans le pays, tout le monde. Qui prêt pour aller voir, pour imposer... Ou okay, que résolution qui prend en faveur pays à yeah, ben. nous, pas de pays pour dire que Nous ne pouvons pas attendre de Moïse Jean-Charles qu'elle n'y pas proposition de proposition de Moïse Jean-Charles encore. Yeah, ben. On ne peut pas dire qu'il devait être la solution. Mais nous, nous-mêmes qui avons bataille pour pays à changer, nous devons à travers Moïse Jean-Charles pour qu'il y ait la solution idéale. Mais même pour les madame et pas raison pas baou les nous après raisonnement les citoyens là non et nous même c'est pas ça pas nous ça pour qui raison de surtout be. nous les prisonniers politiques les nous te dit nous pas dans aucun et et, et, et accord nous pas aucun temps parce que tout ça mon yo faire c'est vrai nous, nous y après les braves nous pour le <métion de> bataille <la piste> pour tout acteur qui respecte peuple peuples mon cap soufli yo nous, qui croit dans pays hein, pour nous venir une alternative c'est l'alternative OK qu'on attendait Ok, que Moïse pas potel. Parce que les autres que nous t'attendons que c'est Moïse qui potel. J'ai à même l'entendre que moi-même, je Moi, je dis à nous pour pour pour nous pour dans le monde entier, il y a trois La justice pour nous qui pas le Mais seulement... Nous ne pouvons pas faire au plaisir pour ouvrir le port, ouvrir tout monde pour vérité à Mes amis, parler à tout monde, Maurice qui a à tout le monde, prisonnier politique qui a avancé, a Lambert qui a parlé, et le désir qui méga toujours le service de nous-mêmes. pour plus. nous-mêmes, nous à lui-même, que nous, nous, nous, nous, nous, nous, eh que pour acteurs qui sont ensemble. Moïse parlait, lui dit que pour qu'on ait un pour qu'on ait un actif, moi, les tout prisonniers politiques, comme dit oh, M. Ngozagin, je invite à eh me rencontrer pour qu'on ait un compte pour qu'on ait un pour qu'on concerter pour qu'on seul qui fait, et l'autre qui fait là, pour payer d'accord avec elle. Mais M. Jodi son déception, que est pour moi. Qui t'aime voir dit, mon Jacques Mézio, qui a souffert depuis trois mois, qui t'aime voir dit, il Ok, Et Moïse connaît que je ne Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais des Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je Je Je ne pas. ne aller pas. ne comme nous avons que nous avons dit que nous nous Tout que nous mêmes qui que dans la bataille de la avons dit que nous avons dit que nous avons tout que nous nous avons dit que nous avons dit que que si que nous avons dit pas nous avons dit que nous plus ou moins acceptable avec l'équipe que sans reprocher n'a pas moïse là me penser c'est ralil elle travaille sur lui elle travaille sur lui et puis ils font bagarre grandiose et ensemble avec moïse toute équipe on travaille sur lui Mais il n'y a pas de attendre hein pour proposition en plus de moïse il y a tatane pour qu'on ait la solution de parce que le tout en pile et pour charoter dans la rue je ne a pas attendre que Moïse ait une proposition en plus. Je dis, quel que soit ça, Moïse a présenté. Toutes les fois que film il faut se sentir que le pays a campé pour imposer. Parce que nous ne pouvons pas attendre une proposition en plus. Je dis, son proposition en plus que liée et ça va venir arriver. Nous allons obligé de continuer dans la bataille pour nous prendre Moïse, pour nous prendre Montana. Pour qu'on ouais. a le prendre plein, pour qu'on a prendre... Et qui l'autre encore gagné, Loukou tout les choses. Pour vraiment, pour nous jeunes, Ça, Loukou, devient l'alternative. De et pendant be. ce On... temps, à travers Moïse mm -hmm. et l'équipe, nous-mêmes, nous voulons être l'alternative. Parce que nous avons la capacité suffisante pour être l'alternative. Parce que les de nouvelles deals, sur l'étape campé derrière nous, ben l'étape campée, Jolino tape campé, Matissa tape campé, Okap tape campé, Jamel tape campé, Okaï t'a campé. C'est ça sous lit. Moi, je pensais aujourd'hui, collecte aujourd'hui, que c est, c est et nous nous, nous, nous là, pas. Là, date 18 novembre. Ouais, Est-ce que tard, est que ouais. que c'est c'est ça nous ouais nous plus familiers avec là, on travaille sous lit et puis ben nous on rendez-vous. Et le, le 18, ouais, je n'ai pas encore l'accord de vertière. L'accord de vertière, l'homme, c'est une belle proposition. On ensemble l'accord ah, de, okay. la okay. de vertière et, et début de Belizeur. <muchem> oui. oui, Tout espoir de à mon cap boumé. pas qu'il ne peut faire autant de mon frère. Je te jure. Est-ce qu'il y a fait de vie de de la vie vie ça va d'accord, <coughs> ça, <va d> <coughs> ça, <va d> <coughs> ça va la donne, ça va la donne, je suis dans la Est-ce que vous tout fini la donne Parce que même pour international là. c'est un moment difficile, ils ont évalué, ils ont si un moment, nous si nous avons si nous avons eu là, nous si nous finalement, <coughs> nous oui, oui, oui. oui. ou oui, oui. Le nous il n'y a Gaz parce que la prévendiqué devant l'ambassade. Il a tortue monté. Les calons et autorités en place pour prouver que son dérespectants pour le leader qui sacrifier sacrifié la ville pour le poton message, pour ne pas permettre le gaz dans point ça. Ça veut dire que ouais, même les divergences politiques, politique, sont d'accord avec le sacrifice de Moïse dans l'ouab. Ouais. Oui. Ce qui est d'accord avec le sacrifice de Moïse l'ouab. Jodian Louko, à Luco, à travers MicroPol, avant même, conviction pour changement, moi-même, Anel on prisonnier politique, DRDR, Nabdi, Jodian, dis tout accord, ça, il faut que nous nous consultions pour nous donner l'alternative. C'est clair, c'est clair. Mais ok, c'est tout le monde qui a une divergence avec moi Jean-Charles. En dépit de leur divergence, je peux connaître le sacrifice-là. Que je s'enlève dans les toits, il faut la chandelle pour qu'il que lui-même. Il va mettre une dimension pour que les capables élément incontournable autour de l'alternative qui n'a pas parlé à la passage qui fait que de papas jeunes avant, chita avant, chita, nous tous qui couèrent, nous avons une bataille que nous pour te joindre la force de vertu Pour ça, de y sortir, pour bagaille en plus encore. C'est là notre inquiétude. Il ne va pas prendre plus de temps. Pour nous jouer, ou l'autre Moïse, une divergence avec elle. Malgré une divergence avec elle, accepter, Pour nous être capables de mettre tout autour de la table pour jouer l'alternative. C'est là, mon En tout cas, on nous bat objectif. pour nous chercher encore ouverture. Pour moi, C'est ça que nous pensons ici en matin Moi, je suis tellement et ma pensée de déplacement. ce n'est pas pour dire que... Il fait mal. Je me bien moi-même. Je ne suis de Moïse Jean-Charles Ça vient avec un encore de plus. Ouais. Pour encadrement et pour sacrifice que nous-mêmes, tout le dans le pays qui réellement, vraiment fait pour penser que l'alternative okay, vient de nous. Yeah, yeah, yeah. On a perdu le momentum, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Hein? Yeah, yeah, yeah. Au contraire, ma vais continuer cette bataille-là. Avec toutes le monde dans le pays, il n'y a pas de crime de droit commun. Nous allons continuer à battre avec tous les politiciens qui croient dans le changement réel du pays, c'est tout le monde d'accord. Divergence qui existe, qui est le qui Divergence qui existe, qui est bien ma qui à tout là, Monsieur, en dépit de tout ça, il faut respecter les sacrifices. Vous avez mis sous moto, vous avez fait sacrifice, vous avez le service de je dis à Photonou Chitareau. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Je dis à monsieur. Equipe Yuri, c'est Yuri l'alternative. Je dis à M. Equipe Lambert, c'est Lambert l'alternative. Je dis à Equipe Lambert, c'est Lambert l'alternative. Je C'est qui ça nous a fait, monsieur Si vous ne parlez pas de l'école ça fait deux mois. Pas mon mon ne hein Oui. Hier, yeah. yeah. oui. Sébastien oui. dit m'm, m est est m Sébastien eh. M. Equipe Lambert. C'est l'école qui fait C'est l'école qui fait C'est l'école qui fait que Monsieur, on va dire m'a gourmé pour pays pour me pas tenir compte petite bourgeoisie n'a pas qu'à l'école. Oui. Yes. Le coup de désir. Et que soit ça n'a fait. Mes amis, nous pas qu'à permettre nous pour ne pas joindre nous sortir le plus vite que possible pour tout monde qui a l'école parce que chaque fois oui. dans du toi même pour garder tout monde qui peut jouer dans la poussière qui passe en bas l'école puis pas bon pour même pour majeur même qui dit cap politique dans nos peuple. Ben. moi elle fait mal bon, ben. on dégage nous monsieur le plus vite que possible pour une alternative là pour petit mon